On rentre dans le deuxième semestre de cette année qui, qui a vraiment montré un intérêt énorme non seulement auprès de ceux qui traitent de manière journalière du patrimoine, mais aussi une grande mobilisation des citoyens. Euh, ce qui, il euh, y, y a eu beaucoup, énormément, des milliers d'événements à travers l'Europe. On a eu des événements européens. On voit beaucoup de participation, on voit beaucoup de, euh, de ownership dans ce domaine. Ce qui est normal parce que le, le patrimoine européen, c'est une des raisons pourquoi aussi nous sommes fiers d'être européens. Euh, c'est aussi quelque chose dans laquelle les citoyens sont très prêts à s'engager. Donc, c'est quelque chose qui est aussi très euh, enraciné dans la communauté euh, locale et, et, et régionale. Euh, donc ça, ça marche très bien et nous voudrions évidemment que cette année ne s'arrête pas à la fin de l'année, euh, mais qu'il y ait aussi des, euh, des répercussions aussi au-delà de, de 2018. C'est pour ça que nous, nous travaillons aussi euh, en, en, en étroite euh, penser, euh, en, je ne sais pas exactement comment il faut dire ça, mais nous pensons ensemble dans le domaine politique avec le nouvel agenda pour la culture, euh, comment renforcer encore cette, euh, ce, ce patrimoine de l'année du patrimoine. Nous regardons aussi les moyens du financement pour le patrimoine dans le nouveau programme et nous sommes en train de réfléchir aussi à, à des actions très concrètes au-delà de 2018 dans un, une sorte de plan d'action pour le patrimoine au de 2018 pour que ça ne s'arrête pas sec comme ça à la fin de l'année, mais que nous pouvions encore bénéficier de tout, tout, tout l'enthousiasme que cette année en fait, euh, a, a, a pu démontrer depuis janvier. Nous ne voudrions pas que ça s'arrête tout, tout court à la fin de l'année.